Hey bitch, comment vous allez? Sur ma chaîne, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça sera une vidéo tag. Donc le tag, ça s'appelle ou oh, s'appelle My Perfect Imperfections. Donc c'est un tag en fait en six questions, euh, trois choses que tu aimes chez toi, donc trois parties de ton corps que tu aimes, trois parties de ton corps que tu détestes. J'ai un peu le regard vite parce que hyper... je pense même. Le... Parce que je mets des lunettes et j'ai genre mal à l'œil. Enfin, je vois rien, je deviens aveugle. Super. Donc, euh, voilà. Si la vidéo vous intéresse, vous voulez voir ce que j'aime pas chez moi, etc. Ben, restez pour la suite. Bisous. Donc, voilà, on va tout de suite commencer. Je ne sais pas si on commence par les points négatifs ou les points positifs. On va commencer par les points. Néga, non. moi ouais, négatif. Donc, la première chose que je n'aime pas chez moi, donc quelle partie de mon corps. Bref, donc, en premier, je, ce que je n'aime pas, c'est... Euh, mes mollets. Mes mollets. En fait, j'ai des mollets de footballeur. Mais vraiment, les gars, genre... Des big mollets. Je sais pas si je vais vous mettre des photos. mais Je verrai par la suite si je vais vous mettre des photos. J'ai des big mollets. Laisse tomber. Donc j'ai des mollets de... Quoi Non, je suis pas Donc j'ai des mollets de... Fou... Alors les gars, hyper musclé. Euh, le truc, laisse tomber. Ça, ça m'énerve. J'arrive pas. Enfin, en fait, j'ai déjà... Bref, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, pas. Ensuite, deuxième truc, c'est mes épaules. J'ai les épaules de nageuse. Je sais pas si vous voyez. J'ai les épaules hyper carrées en fait. Quand je mets comme ça, tu vois. J'ai les épaules hyper carrées par derrière. J'ai les épaules hyper comme ça, tac, mais ça c'est par rapport ben, à la troisième chose que je vais vous dire, que j'aime pas. Donc je supporte pas mes épaules, euh, quand je mets un truc, c'est horrible. Et quatrième, donc troisième point, ben, c'est ma morphologie. Je n'aime pas ma morphologie. Vous allez me dire, mais si tu pas ta morphologie, c'est que tu pas ton corps. Mais je ne sais pas, je pas, je trouve que ça ne va pas. Il enfin, y en a qui disent que ça me va bien, parce que ça fait athlète, parce que ben, ça fait une carrière d'athlète et ça me va bien, hein, non ce qu'on dit, mais moi j'aime vraiment pas, j'ai une euh, morphologie en euh, triangle inversé, donc ça fait épaule grand, buste hyper rétréci donc ça fait vraiment, euh, je, je déteste, j'aime pas. Donc euh, voilà, j'aime pas, mais comme on peut pas changer, ben, j'essaye de m'accepter, d'accepter, voilà. Et je pense que c'est ce qu'on devrait, on devrait tous faire, s'accepter comme on est. Et voilà, c'est un truc que tu peux pas changer. c'est pas comme si je voulais perdre du poids ou prendre du poids. Ça, c'est un truc, c'est comme ça. C'est inné, je venais avec, donc j'ai pas le choix. C'est ensuite, catégorie, les trois trucs que tu aimes sur ton corps. De coup, moi, ce que j'aime, c'est mes lèvres. J'aime même mes lèvres. J'ai des jolies lèvres. J'ai des belles lèvres. je J'ai aucun souci, tout va bien. J'adore, mes lèvres, vêtements ne sont ni que trop grosses ni trop petites, bien pulpeuses. Non, j'adore, j'adore, j'adore. J'adore mes durées à lèvres, voilà. Ensuite, deuxième chose que j'aime chez moi, c'est mon ventre. J'ai un ventre plat, j'ai rien à dire. J'ai un ventre plat, euh, toujours été plat. bon Par contre, de temps en temps, j'ai un bon, En fait, j'ai la paranoïa, je pense avoir un gros ventre, quoi c'est tout mais euh, je fais rien pour hein. genre je mange pas équilibré rien mais voilà j'ai un ventre plat il y a des gens qui sont minces et qui ont des gros ventres moi je suis mince j'ai un ventre plat et la troisième chose que j'aime euh... mes oreilles c'est pas un truc que j'aime de fou enfin je les aime normales quoi tu vois genre elles sont toutes petites en fait mais c'est parce que je trouve pas d'eau de mes yeux mes oreilles Genre bon, allez ça va ensemble je dirais ça va de pair aussi des petites oreilles et euh, donc voilà enfin j'aime bien mes yeux j'aime mes oreilles mais il n'y a rien d'autre comme partie quand je vais pas à vous dire mes sangs mais sans effet, j en fait j'en ai pas donc voilà les filles j'espère que cette vidéo vous aura plu mais si c'est le cas bah, mettez un like on se retrouve pour une prochaine vidéo prochainement n'oubliez pas de commenter, ça me ferait plaisir. Donc, commentez, partagez si vous voulez. Et n'hésitez pas à refaire le like, ça me ferait plaisir. Identifiez-moi ou dites-moi, comme ça je regarde la vidéo, ça me ferait gravement plaisir. Donc, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. Ciao!